Alors, la, la première année, euh, le, disons qu'on a eu une formation euh, avec euh, les organismes agricoles et la DDA, en fait, hein, pour euh, nous, nous donner un peu les marches à suivre pour le, le bon déroulement de la plantation. Il était prévu, en fait, que la couleur du tubex, euh, la, donc la protection en plastique, euh, aurait quelque part fait, euh, pas répulsif, mais euh, la bête en fait, ça aurait été dans le cadre environnemental de, de son paysage, elle n'y aurait pas touché. Et la première sortie a été catastrophe. Tous les tubex en fait, ils ont été sérieusement secoués, et du coup, de là, euh, de, le lendemain, on a mis un barbelé autour pour protéger obligatoirement. Quoi. En gros, euh, on, on a planté deux piquets à espace bien, bien cadré avec une protection plastique. Bon, là, elle est abîmée avec le temps. Hein. Et le, le fait de ne pas avoir mis ce barbelé là autour, euh, la, la vache en fait n'est bousculée tout. Et bon, il y a énormément de tubex qu'ils ont cassé. Les, les arbres en fait, ils étaient aussi endommagés. Euh, ce plastique euh, laissait à nuit l'arbre. Et bon, du coup on a réagi rapidement sans même avoir euh, pris euh, l'autorisation des, des organismes agricoles en fait. Et on a décidé de mettre un barbelé autour, et chose qui a été repris par tout le monde en, en sachant que le résultat elle, avait été bon. Quoi. Ça c'est la, la, euh, la, la première phase de protection. Et quand l'arbre arrive à une bonne taille en termes de, de diamètre, on passe à la deuxième phase qui est prévue pour 20, 25, 30 ans. Mais bon, et ce, ce style de protection-là, il faut obligatoirement que l'arbre aura une bonne taille. Parce que s'il bascule au vent, on a euh, l'arbre qui, en basculant, vient s'abîmer en fait, sur, sur la cage métallique.